Dans les nombreuses structures qui vous accueillent et vous soignent, vous pouvez donner votre point de vue et participer aux décisions. Des membres d'associations de patients ou de représentants des familles interviennent en votre nom. Ils sont vos porte-parole et leurs missions sont importantes au sein des hôpitaux, maisons de retraite et établissements spécialisés. Au sein de ces structures, les représentants des usagers participent à améliorer la situation des patients et la qualité des soins et accompagnements qu'ils reçoivent. Ils facilitent le respect de leurs droits et prennent part au débat concernant l'amélioration des politiques de santé. Ces représentants agissent donc pour vous et peuvent vous informer car ils connaissent bien le fonctionnement du système de santé. Vous pouvez vous-même devenir membre d'une de ces nombreuses associations et vous engager comme représentant des usagers. Comme tous les bénévoles investis dans cette fonction, vous pourrez bénéficier de formation. Vous avez besoin de contacter un représentant vous souhaitez le devenir Adressez-vous aux associations agréées de représentants des usagers du système de santé. D'ici là, n'oubliez pas, connaître vos droits, c'est aussi agir pour préserver votre santé.